Et bonjour à tous, et aujourd'hui c'est StanCraft008 et aujourd'hui nous allons apprendre comment faire un portail de l'Ender et un portail du Nether d'abord. Parce que. Bon, du coup, pour le portail du Nether, il faut de l'obsidienne et un briquet à silex. Bon, je sais c'est facile, mais il vaut mieux commencer par ça. C'est la base comme ça, hop, là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On en 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, et voilà. Bon, on peut aussi faire euh, comme ça. Peu importe euh, sur Xbox One, euh, bah, s'en fout le truc. On n'a pas besoin de, de faire forcément la bonne distance. En fait, hop, même comme ça, un portail méga géant. C'est pour tenir. Ah, ça fait une géante bulle on y va Donc, voilà, bienvenue euh, dans le nether, après on retourne et là les choses commencent nous allons apprendre à faire un portail de land bon on va se placer là ici euh, alors le l'ender. ah c'est dur hein. <rire> Nous avons des portails de l'ender avec. Il ne faut pas que des portails il faut aussi des yeux de l'ender. Bon, alors, du coup, les portails de l'ender ont, une, ont un, un endroit spécifique un devant et un derrière. Et on, on dirait pas, mais si. Bon, en gros, si vous faites le portail comme ça l'extérieur ben vous allez voir que ça va pas marcher on commence et puis il se passe que dalle par contre si vous faites comme ça depuis l'intérieur Bon, pas besoin de foutre un bordel sans nom avec euh, de la lave euh, et puis euh, tout ce qui va avec des de la pierre infestée. Euh, alors, euh, comme ça, genre, il en a qui font ça, c'est vraiment. Euh, après, ils mettent ça comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, enfin, 3 1, 2, 3. Ils mettent de la lave ici. Bon, ça, ça marche sur certaines consoles, à mon avis, pour faire ça. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. hop, hop. Ouais, ça marche aussi, mais bon. C'est plus facile de faire ça. Bon, je vais pas les me jeter dans, dans l'ender dans parce que sinon, c'est un peu chiant. portail. Ah, j'avais pas vu ça. Wow. C'est entre deux. Sinon, je passe dans l'ender. Ouais, bon. Euh... On va y aller. Et nous revoici euh, en dehors de l'ender. Euh, J'ai un petit peu foiré dans l'ender. Et du coup, ben, j'ai décidé de pas vous montrer. Euh, bon, euh, ben, c'était Stan Krauser pour cette vidéo pleine d'émotions. Pleine d'émotions, euh, pas vraiment, mais euh, quand même. Euh, si vous avez une idée de quest ce que je pourrais euh, créer, enfin, vous faire un tuto, tuto dites-le moi dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos